Bonsoir le stream, bonsoir les gens, bonsoir Twitch, bonjour, bonsoir YouTube, bienvenue, ici Jake, vous êtes sur IVA Sound Studio, on est mardi soir, c'est du jeu de société. Retour sur Ticket to Ride avec mon fidèle camarade Hendo, comment tu vas Ça va super On change d'endroit aujourd'hui, on était en Pennsylvanie la dernière fois, on était sur le continent américain, retour en Europe, et on va gravir des montagnes à travers les Alpes, puisqu'on part sur le plateau suisse.

Petit plateau suisse qui, si je ne me trompe pas, a les mêmes particularités que, euh, et le même gameplay que le plateau Europe. A vérifier, il semble que c'était ça. Avec les gares tu veux dire euh, Avec les tunnels. Oui. Avec peut-être les gares à vérifier, mais tunnel c'est... Non pas tunnels. Euh, si tunnel, attends, je sais plus, on va redécouvrir ça ensemble.

Les tunnels où tu pioches et en fait tu perds des, euh, des cartes Ouais je crois ouais enfin, Tu perds pas des cartes mais euh, t'as un certain nombre de cartes pour pouvoir poser tes trucs Il me semble Et bien allons en Switzerland Switzerland Euh bah comme d'hab C'est un petit plateau C'est un plateau je crois que euh, En vrai c'est un plateau jusqu'à 3 joueurs C'est la Suisse Il y a, y a pas beaucoup de

D'espace. Alors, je ne connais pas du tout le plateau. Oui, c'est euh, ça, c'est les tunnels. Ouais, on a 40 au lieu de 45. On a des tunnels de longueur variable. Alors, ça, par contre, euh, je ne comprends pas. D'accord. 12 objectifs transfrontaliers dans le sens où, euh, comme le plateau français, on a des pays, ça a des destinations. On peut aller de, de la France à l'Italie ou euh, de, de l'Allemagne la, à la France ou de l'Autriche à la France ou à l'Italie. Enfin, tout ça, quoi.

Et euh, c'est ça, c'est un plateau jusqu'à 3 joueurs. Et à 3 joueurs, on peut utiliser les voies doubles. Il n'y en a pas beaucoup. Et à 2 joueurs, évidemment, on ne peut pas. Les objectifs rejetés seront retirés de la partie et non pas remis en jeu. Donc, euh, quand on pioche des, des objectifs. Mon dieu, la musique. <rire> <rire> <rire> <rire> oui C'est <rire> yodels <Oui. rire> oui. J'adore Et les locomotives ne servent que pour les tunnels.

On peut pas les utiliser pour euh, remplacer une couleur, par exemple. Okay. Les locomotives sont piochées comme des cartes wagons. Ah, cool Voilà. Donc, ça coûte 1, en fait. C'est ça. Et je suis en ouais. train de voir juste un trajet. Alors, j'ai pas encore choisi mes destinations, je ne les ai même pas regardées. Mais je vois juste un trajet entre Brig et Locarno. Alors, euh, je vais avoir du mal à les traduire. Euh, mais c'est pas du 2x3, c'est bien un trajet de 6 en angle droit. Voilà, au, au centre-sud. Ah oui.

Oui, je vois très bien, oui. Effectivement. Voilà. Il y a un peu de, de ce côté celui-là. Un petit peu, ouais. C'est sûrement parce qu'il y a de la montagne. Allez, on va manger du foie. Allez! <rire> bon, alors, mes objectifs. C'est quoi cette carte Je comprends pas. Oui, moi non plus. Une carte avec des flèches Ouais. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut relier.

Bah, par exemple, donne-moi soit l'Allemagne à l'Italie, soit l'Allemagne à la France, soit l'Allemagne à l'Autriche. Ou les. Oh Et c'est le, le nombre de points. Et en fonction de celui que tu choisis, tu, tu gagnes plus de points. Ok Oh, c'est intéressant bah, Je vais te dire, prends-la quoi qu'il arrive, parce que ça va être facile en fait. Ah, je sais pas. Mmh, bon. On verra je bien. sais pas. Allez, moi je suis un fou. Je prends tout

gars On prend le tout Eh bien, je vais te copier, mais euh, oui. on, on va se gêner, hein, ça va être affreux. Oui ce ça qui va être drôle. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant <rire> Ce qu'on la rêve. Euh, ok. Et c'est à moi de piocher, d'accord, très bien. Je choisis... Ah non, de choisir. Moi j'ai choisi, et... Et ça, ça sera pense. à toi de piocher. Yalalalari Cette musique... <rire>

Je ne on me souvenais pas de cette musique. Ah, oh, y a même les... Allez <rire> Ah j'adore Allez Alors attends, parce que en termes de traduction, Genève, je sais ce que c'est, je vois très bien. Lausanne, ça va Fribourg, enfin toute la partie France, ça va. Locarno, ouais la partie italienne, on va laisser à l'italienne, mais bah, euh, je ne serai pas les, les traduire.

Alors, oh, elle est partie là-haut en Allemagne, par contre. Euh, bah, Schaffhausen et Klusklingen. Ouais. Christ, mm. Voilà, c'est de l'allemand. Et on a un petit bout du Liechtenstein, là, Vaduz. C'est le Liechtenstein, oui, ça. Oui, oui, c'est vrai. Je sais pas le prononcer, je suis désolé. Hein, mais... Liechtenstein. Liechten... Ouais, ça. Liechtenstein. Rouler la tête sur un clavier, ça fait d'un pays. Fin des villes. Où allons-nous

Partout. Où allons-nous Je vais prendre cette carte-là. Et. Et ça. Voilà. À toi. Oh, quel mauvais choix. Oh, t'aurais pas dû faire ça. Ah oh là là. Tu les voulais <rire> Non, pas du tout. Ah. En <rire> fait, je sais même pas ce que t'as pris. Bah, euh. Mais si, j'ai pu acheter des cartes de couleur. Oui, mais je me fais gaffe.

Ah! J'ai juste pas fait gaffe. J'ai pris euh, rouge et orange pour être transparent avec toi. On voit qu'il y a un yodelman, je sais un pas merde. comment on dit en <rire> plus. Ah, t'as voulu poser euh, un tunnel. Raté. Ah, oui, c'est un yodeler. Un yodeler. Un, un, un tyrolien. Un tyrolien, Ça, voilà. Il tyrolien. y a une petite vache avec la cloche, il y, a, il y a de la luge. Il y a un randonneur. Il y a deux randonneurs. Voilà.

Il y a un puniculaire aussi. Où ça Entre Martini et Italie. Ah oui Ah oh oui, tout petit, en effet. Et il, y a aussi, il y a aussi une Edelweiss en dessous de Davos. Davos, Davos, Davos. À droite. Oui Et le chalet, bien sûr, en Italie. Et le petit chalet. Ah, je suis en train de m'ambiancer, mais tu sais pas là. <rire>

Je m'ambiance, je m'ambiance. Ah mais je, meilleure musique de, de tous les DLC. <rire> bon, je prends quoi en couleur moi Parce qu'en fait je, je sais même plus où je dois aller. Je, je, je vais la perdre la partie, c'est sûr. Allez, rouge euh, et vert. Fribourg qui font des très très très très très bons fromages. Si tu ah, le dis. Ah le vacherin fribourgeois, mmh, ça fait quelque chose.

Bonsoir, Rimfire, dans le chat. Sœur Davos, euh, de Game of Thrones. Ah oui. Comment il va, Rimfire mais... Bah, Davos, c'est pas l'éternel Frenzoné euh... ouais, Non, non, c'est... Ouais, il a les cheveux gris, mais il est plus costaud. Oui, mais non. C'est... Euh... Il fait partie de la garde de nuit, je crois. Davos, Ou il a... non. Ou alors, il non, a... Ah non, attends. Il a conseillé...

Punaise, attends. Il a... Non, je, je vois très bien sa tête, mais c'est pas les friendzoner de... Oui, mais il, est, il a longtemps été avec Jon Snow. Oui. Le frère du roi. Le frère du roi... Hein Quel roi Il y a tellement de rois et d'arènes dans Game of Thrones. Le frère du roi... Euh, Baratheon

Le frère. Il est la première main du frère du roi. Baratheon. Oui. Ah oui, oui oui, c'était le. Oui. Du méchant frère, le, le plus chiant. Celui qui était avec euh, la dame rouge là. Oui c'est ça, oui, oui, celui qui avait la sorcière rouge, c'est ça, oui, Et oui, oui, oui. D'ailleurs oui. oui, oui. il l'aimait pas. Exactement. Il fait celle-là je la sens pas trop. Non oh, sérieux Non mais. T'as vu ça

oui j'ai j'ai vu le petit tunnel t'as vu ce que j'ai pioché Du orange non, non Trois cartes locomotives Ah Ah bah attends. Ah mince, ça a remélangé Eh non ça remélange Eh nénini <rire> Allez, on y croit. Oui GG.

fallait bien que ça m'arrive. Euh, alors je vais repiocher ça et je vais partir sur ça. J'ai euh, découvert sur les plateaux physiques quelque chose. Alors il bah, y a beaucoup plus de plateaux de physique que de les DLC version numérique en vrai.

Et sur certains plateaux physiques, c'est un plateau double, euh, un recto verso, c'est-à-dire que qu'un côté, c'est un plateau, et l'autre côté, c'est un autre plateau, un autre pays, une autre ville. Oh, bien. Sur certains, c'est comme ça, et je trouve ça super intelligent de leur part, en fait. Et c'est pas forcément les mêmes règles, c'est pas forcément le même gameplay. Hop là.

Rimfire a capturé un abonnement avec son Prime. Merci Rimfire. Euh. C'est à moi. Je vais réessayer de faire ça. Voilà. Je vais... Je vais supposer que tu voulais aller en France. Non pas du tout. Ah bon

pas du tout Mais c'est pas grave. Ça m'arrange si t'as perdu des, des cartes pour rien. Mmh. Bisous Q. Tu peux faire un point d'exclamation bisous, Rimfire, si tu veux. Tout plein d'amour dans le chat pour Rimfire. On remercie Robert bien sûr.

Euh... Les couleurs m'embêtent un peu, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas bon signe ce que t'as fait là. La quoi?

Bah, t'as pris un trajet qui m'intéressait. Moi, je pars pas de temps. Hein. Eh oui. Est-ce que les trains suisses sont à l'heure Il ils d'être plus en retard que le train français. Oh non, il y a pire quand même. Il a pire que le train français Ah, je pense, oui. Oh. Oh la belle courbe. Oh la belle courge.

Je pense que je vais m'amuser à faire un énorme détour en vrai. En fait, tu vas faire la côte, pas enfin, la côte, la frontière. Non. Ah non.

Un peu plus de la musique déjà. <rire> Elle est folle, j'adore! Ouais. Ah, je peux passer comme ça. Au lieu de... Ah oui, de manière, je peux plus passer par là. Oh, oui, oui, en effet, oui. T'as pris, ouais, ok. Oui, non, je peux plus du tout passer comme j'ai envie, en fait.

Comment faire Comment, comment, comment faire Je vais faire ça. Ah mais j'ai ce petit bout là à faire aussi. Oh Important les petits bouts. Eh oui Zut flûte

Austerich. Autriche, Austerich. Reich, Austerich. C'est un pays où il y a des huîtres. C'est Oyster. Pas ah, <rire> ah bon. Aïe aïe aïe. T'as posé où j'ai pas vu euh, Le petit bout entre Zurich et Winterfutur. Voilà. D'accord.

Donc euh, l'hiver euh, ture. L'hiver ture. <rire> je sais pas. Comment c'est possible d'éviter autant de bêtises à la seconde C'est la musique. <rire> Elle abruti. <rire> oh là là, j'ai pas ce que je veux en cartes. Euh, Dis-moi ce que je veux. Yeah, yeah, yeah.

Euh, mm, mm, mm. Je vais être embêté pour la suite, peut-être. Ah, sauf... Oh, oh, oh, si, je vais être embêté, et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu... Comment faire Je au hasard pour le moment, on verra bien. Peut-être prendre ce bout-là, juste après.

C'est vrai qu'on a, a moins de wagons que, que d'habitude, faut que je fasse gaffe à ça. On a 5 de moins. Ouais. Oh, je sais pas si ça va passer en fait. Ouh. Je sais pas. Ou t'es jusqu'en Autriche Non, c'est pas... Enfin, oui et non, mais... Euh... C'est juste que si tu me bloques, euh, n'importe où, hein, peu importe.

Euh, si je dois faire un détour, c'est mort. Ah. Ouais.

Ah oui, j'ai ça aussi à faire, mais j'avais oublié. <rire> ah mince <rire> J'avais oublié cette... Sou... <rire> mince Comment je vais me débrouiller Attends, il me reste 15 wagons.

Ou alors, je peux pas. Il y a un objectif que je peux pas faire. Oh, quel dommage! Ouais.

Alors... Ou alors, je peux tenter comme ça, mais ça fait moins de points. Je peux tenter quelque chose, mais ça fera moins mieux, de points. Vaut mieux prendre des points, mais moins qu'en perdre. Exactement.

Je pas ce que je veux Oh punaise il va quand même en manquer.

Je recompte. Euh... Mmh, mmh, mmh. Bon, je vais me concentrer sur un trajet. Je verrai à... après le reste.

Je te déteste Désolé Voilà

jamais

Le petit 1

Oh la la Mais oh, Mon pauvre J'ai la poisse Dernier tour Né J'ai réussi à poser tous mes wagons J'ai compte, Ça s'est joué à rien T'as les gens qui doivent repiocher Sur le plateau suisse des objectifs Oh la la mais... Bon

Sérieux Ouais Ouais, ouais, ouais Qu'est-ce que c'est -ce solitude C'est une défaite

Oh, le petit objectif à 2. Petit objectif à 3. Ça fait un sacré détour pour le 3. Bah, j'ai pas de rouge. C'était ah, quoi le dernier truc long. Ah, c'est le trajet le plus long ouais. Ah, je savais pas. Ok. Oui, je veux la perdre, celle-là. 50 points d'écart. Euh, pardon, j'étais mal barré de base. Ouais. Admettons. Ah, bah, c'est la vérité pure. C'est la vérité vraie.

Ben, vrai Parce que bon là, si tu me parles de vérité fausse, bah euh, J'avais pas considéré la politique. <rire> Allez C'est everybody... Bon, maintenant qu'on a compris le truc. Sûrement pas tout.

Euh... Attends, je réfléchis. Ça fait un sacré détour, ça. Mais trois. 3. Ah, attends... C'est pas un... Oh Mais je peux... Ok. Partir comme ça...

Remonter comme ça, donc ça c'est bon, ça c'est bon, et ça c'est trop un détour par contre. Ça c'est beaucoup trop un détour. Normalement je suis presque en ligne droite, normalement. Ah quoi que non j'ai quand même ce détour là. Bon on va voir, on va voir, on va voir. Voilà, c'est rando il revient, il est cherché à boire. Oula!

Ok, j'ai pris deux cartes jaunes. Oui, j'ai vu, j'étais déjà là. D'accord. Euh, alors. Où sommes-nous Où allons-nous On a besoin de ceci. Et de cela.

Ah j'ai mal visé.

Je change de carte. Pardon. Merci.

ici je me suis... Ouais. Et oui, oui. Je me suis peut-être handicapé là.

En fait, le trajet en angle droit, c'est le... Ah non, il y a un deuxième trajet. J'allais dire, c'est le seul trajet à 6, maintenant il y en a un deuxième entre Genève et Hiver. Non, il y en a, y en a plus d'un autre aussi 6. Euh, ah non, j'ai un 10. C'est un 5, ça, c'est un 5. Bassensure, 5. Sure, Brutio, sure, 5. Oui. Sure, sure. Oh, tu veux du vert J'aime pas le vert.

Oh <rire> les deux locaux C'est oui, hein. ah bah parti oui. là autour, autour plutôt des locaux que des couleurs hein. Ah oui, t'as raison. Haut de verre le verre

Quel idiot. J'ai pas été intelligent là. Ah bon. Ouais non ça aurait pas changé grand chose en vrai.

T'as pris que trois objectifs, c'est ça? Mmh. Ok. Hop, il vient de valider les trois d'un coup. Chez interc inter inter Intercalaire? Non. Berne Intercalaire?

Non, mais pendant un coup, il y avait Basel Brig, il y avait Fribourg-Locarno et il y avait Berne le Non, Non, je voulais dire donc, tu t'as posé à Berne à... Bernard. Ah oui, j'ai fait Berne le

aller à Bellinzona? Non. C'est un sacré détour que tu fais ça, ah, mais tu veux le travailler plus long. Non, pas du tout. <rire> à peine.

repioche si jamais tu dois aller en France t'as un petit bout jaune et noir Basel-Belémont-France hein.

Oh la vache Oh Ah ouais, ça c'est dur par contre. Plus 3, allez Ouais. J'ai vraiment la poisse. Hein.

et dernier tour. Non. Oh si. J'aurais dû poser avant. Je suis bête. Sérieux?

Quel dommage Mais Je peux pas rejouer derrière, on est d'accord. Non, c'est fini. Ouais, bon, bah, tant pis. J'aurais voulu poser Brig Italy. C'est pas grave.

Je crois que j'ai gagné. Oui oui. Un beau trajet en ligne droite, presque. Oui, exactement. Efficace, zigzag, tu vois. Mais... <rire> GG. Hop là. Allez, un partout. Un partout, balle au centre.

C'est reparti. Alors. Oh là là, c'est quoi ces trajets Oh on peut. On n'est pas obligé d'avoir euh, des trajets de pays. Je croyais que euh, c'était obligé. Qu'on en avait forcément mais c'est pas le cas. D'accord. Non, non, je n'ai. Au tour d'avant, je n'en pas eu.

Allez, j'en prends 4. Idem. <tousse>

All right. <laughs>

3 Thank you I'm not Popify I'm Orifaz Youtube

Tout le monde est concentré. Très concentré. Mmh. La compétition. Vie Coup d'orange. Eh ben, bah. Ah, c'est pas un mot de jouer, je suis bête. Ah, pardon. Je crois que c'était un mot de jouer.

mm <laughs>

Et ben, t'accumule. Ouais, j'accumule. Oh punaise.

désolé. <laughs>

Je qu'il y a un bug sur les bruitages. Ah bon Tout d'un coup ils sont passés en fond très très bas. Ah. Auparavant. Tant la musique est là. Mais quand même. Oui enfin.

d'accord et oui

piocher encore quoi pardon pardon mais... comment est-ce possible écoute bah oui j'écoute j'ai si je, je t'écoute dis moi Oh, je pense que t'as compris va bah. j'ai perdu Bah... j'ai pioché

j'ai choisi un objectif, parce que les autres me plaisaient pas, il était auto-validé. J'ai dit bon bah de toute façon, je vais re-repiocher. Là j'ai pris les trois parce que les trois étaient auto-validés. Non mais ça suffit quoi Donc au cas où, hein, je repioche. C'est où cette carte il y, a... il y en a un qui est encore validé Peut-être. <rire>

Bon, Ça sent pas bon quoi. Peut-être que c'est du bluff. Oui, bien sûr, t'as dit 4 objectifs, Jack. 10. <rire> J'en ai même pas la moitié.

Non mais ça suffit

Dernier tour. D'accord.

Peut-être beaucoup d'objectifs, mais j'ai peur que ce soit que des petits. Ouais, en fait, pas que. <rire> Ça finit quand <rire> Ça finit quand <rire>

Soixante cent soixante points allez. Ouh. Ah ouais, t'as des gros gros objectifs quand même. Hein. Bon et un petit. Ah je suis quand même loin. Soixante-deux hein. points. Mais t'imagines quand même il y a.

On va dire euh, 10 missions, 10, 10, ouais, 10 missions, 10 objectifs d'écart. Et pour 10 ouais. objectifs d'écart, il y a entre guillemets que 60 points de différence. Hein. C'est pas énorme. Hein. En 3 objectifs euh, par rapport au reste, c'est quand même des gros gros objectifs. Hein. Et encore, je n'ai pas compris, a été euh, enfin, le transfrontalier euh, là, il a été compté à petit point alors que je pensais que ouais. Autriche-France, c'est sur 14 points normalement.

Bah là je sais pas. Là, je sais que pas. Que... J'sais pas quoi de dire. Je peux regarder exactement. Allez l'avant-dernière. C'est rapide en fait la Suisse. Oui. Qu'est-ce que. Oh ok. Hum mmh.

D'accord, alors voyons voir ce qu'on a. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe euh, Une carte que j'avais pas encore vue. Si t'es un parti, t'es pas avec moi. Merde <rire> Désolé. Il me disait aussi. <rire> moi je partais, j'étais parti à fond, j'étais hop oh, là, c'est bon.

que esconda.

À ah, moi de jouer, pardon. Oui. Euh, D'ailleurs, quand tu as de jouer, tac-tac-tac, ok. Il faut être malin. Il faut être très malin. Voilà, donc ça c'est fait, voilà.

On a compris que le centre de la Suisse était là-bas. Hein.

Oui, ben, en une seconde carte deux secondes je réfléchis, voilà. Très bien, très bon

Oh, punaise. Ah, tu payes quand même, hein? Oui, oui, oui. Monsieur est riche! Monsieur oui, a de la sûr. ressource! Pardon! Pardon, veuillez me laisser passer!

J'arrive pas à voir la cloque que je veux. Ouais bah on est devant.

Ah ça y est, il fait ma technique. Et bah pas une si bonne technique hein <rire> <rire> Bah ça va quand, quand tu penses qu'il n'y a rien qui, qui va, tu peux en choisir qu'un seul pour sauver la Nice.

Ça. Ça sent pas bon du tout là. C'est la fin de partie. Non, Non, c'est pas bon du tout. Donne-moi ma couleur. Donne-moi ma couleur. Oh, ambitieux.

Ah d'accord. Ça a un crash Non, non. Ah, oh, venez, j'ai eu peur. J'entendais plus rien. Oh punaise Ah, c'est bon, ah, c'est bon Coucou. Yes

par contre, j'entends le bruit du train en fond sonore, parce que ça a bien craché, hein. le bruitage a crash en tout cas. Désolé hein, le stream, vous avez un bruit en continu de, de train qui roule, comme si vous aviez une gare à côté de vous.

de fuck, ça a bugué là mmh. Ah non, j'ai rien dit. J'ai eu peur. Et bah... Ouf. Dernier.

C'était posé, proposer ça, non? Bah, j'ai eu plus qu'un seul wagon, donc. Euh... Beaucoup de petits trajets. Ouais. À mon tour.

Tu t'as dit ça avec un grand sourire quand même hein. Allez, allez, allez, allez Pousse, pousse, pouce Qui est le plus grand trajet

celle C'est Ça fait 2-1. 3-1. Quand c'est 3-1 Et ça, on passe à la dernière là. Hein Eh oui Déjà Eh oui. Je me, en... Je me suis encore fait éclater. Oh là là. Les screens là, feront foi vrai. sur Twitter.

Eh bien, soit, De toute façon, foutu pour foutu, hein. Euh... Ah, c'est Lugano. Mm -mm. Pou -pou -pou. Pou -pou.

Oui, ça y est. Ah, bah, ça commence à un moment, comme d'habitude. Ça, euh, non, non Ça, bah...

Évidemment, t'as pris le petit bouffe <rire> Dit-il.

BOOM! <laughs>

Hmm...

Stop, stop, stop, stop, stop, stop. J'ai failli faire une bêtise. C'est pas ça qu'il faut que je fasse.

T'as pris du jaune juste avant. Fais pas genre Parce que c'est pas là où je veux mettre du jaune. Ouais, je te fais pas confiance, je sens que ça t'embête au plus profond de ton être. <rire> oui, bien sûr, oh, je me sens <rire> horriblement gêné.

mais je vois que monsieur a encore une fois de la ressource on fait ce qu'on peut, hein. qu peut on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut oui bah euh, attends je crois que j'ai fait une erreur c'était une carte tu sais où tu avais un truc au milieu avec plein de flèches partout là Oui. sauf qu'en fait ça et ce genre de choses euh, ça valide à la fin le, le plus grand nombre de points selon ta destination parce que là par exemple j'ai validé Chour, autriche donc en gros ça me fait un, un rikiki point il n'y a rien d'autre

mais si par la suite, disons que je vais en France ou jusqu'à Chour, ça va compter Chour-France oui. ou ça va me compter Chour-Autriche. Aucune idée, alors là Parce que là, ça m'a validé Chour-Autriche. Mais si par la suite, j'aurais eu la France, enfin, logique, enfin, je sais pas, ça me paraît... Bon, On verra question. au comptage des points. Mm -hmm. C'est une très très bonne question.

The best

you <sniffs>

Oh là là Bravo Bravo, bravo ouais. Bonne chance Tu auras finalement fait ton Autriche-France

non mais c'est viachour, j'aurais voulu savoir les points. Donc ça je verrai après. Mais euh... Ah ouais Ah oui euh, dis donc Il reprend des objectifs lui. Oh j'ai gagné Mais là, là j'ai trois objectifs qui sont pas faits en fait.

Et je viens d'en piocher deux, du coup, qui étaient auto-validés. Ah, ça l'a compté côté ah, vois, France, ouais, d'accord, ok. Ça bien, Chour sure France qui a été compté mmh. quand même. un petit peu embêté avec mes trucs du milieu. Hein. Euh, oui et non, parce que j'aurais voulu passer par euh, Zurich, Faficon, Chour. Uh, sure. Mais euh, j'ai manqué de temps. Et le tirage m'a pas aidé.

45 petits points Oui oui. Allez cette petite compte pour deux on va dire. <rire> Et mais <rire> bah voilà 2-3 du coup. Mm. Aïe aïe aïe. Hop là.

Il est sympa, ce plateau, quand même, en vrai. Oui, je le trouve sympathique. Ouais. On voir ce que ça donne à 3. À 3, ça peut être bien rigolo aussi. On doit bien s'embêter. Mais après, il y a les doubles voies, heureusement. Et la prochaine fois... Euh, on part en Allemagne. Mais c'est la vieille Allemagne, par contre. C'est un plateau en... Germany. Et c'est un plateau en... Euh, à la verticale. Euh, du l'aperçu du plateau...

Il y a beaucoup de double voie et on a un côté d'Allemagne qui est plus Allemagne de l'Ouest où il n'y a, a pas besoin de couleurs, on choisit nous les couleurs, enfin quand on pose je vais supposer. Mais il y a plein de points partout. L'autre côté, Allemagne de l'Est, c'est beaucoup plus des trajets avec des couleurs imposées. Pareil, il y, a, il y a quelques points, donc à voir comment ça se passe. Je pense qu'il y a des objectifs de pays, j'ai l'impression de voir du, du France, Danemark, je dirais Suisse, Pologne...

C'est quoi ça Pays-Bas Je crois que c'est ça. Donc euh, à voir. Prochaine fois, plateau Allemagne. Et on terminera par la suite avec le fameux plateau du Royaume-Uni. Voilà. Il euh, y a quoi au programme Demain matin, je vous retrouve pour ma part sur Pokémon Diamant Etincelant. Il euh, y a une grande île avec plein de combats. Alors, on va essayer de s'amuser dedans. Il y a un volcan aussi apparemment. Euh, c'est du contenu post-endgame. Poste après le générique, évidemment.

Euh, Indo, c'est demain après-midi que tu sur la Bironia C'est ça, la Bironia, 14h. Ok. On va essayer de finir. Euh... Alors, va finir le jeu, mais ça doucement de la fin, ouais. D'accord, ok. Euh, à 21h, ça sera Borderlands avec Draken et euh, moi en acolyte qui s'est pas tiré. Et ensuite, il euh... y a quoi jeudi matin Jeudi matin, de nouveau, Légende Arceus, Pokémon, hein, bien sûr.

Euh, peut-être du Pokédex, peut-être euh, les derniers combats, on va voir, hein, parce que bon bah en fait euh, il faut aller fermer ce fichu Pokédex et vendredi soir ensuite euh, de nouveau Borderlands avec Draken. Et pour la suite, bah, suivez les réseaux sociaux évidemment, hein, rejoignez le Discord, Twitter euh, parce que c'est là où on est le plus actif euh, et YouTube bah, vous venez sur Twitch et Twitch bah, vous venez sur YouTube. Voilà, passez une bonne soirée, merci Ando pour les parties, A très vite tout le monde. Faisir. Cordialement, le bisou. Cordialement. Bisous.